Et bien voilà, tous les amis, 6 aujourd'hui on se retrouve sur Mario 3D All Stars, mais plus particulièrement sur Mario Galaxy. Voilà, l'épisode 5, ouais, de Mario Galaxy. Donc c'est parti, on est encore en live. Euh. Là c'est. Ce non, je ne peut-être pas. Euh, c'est lequel c'est. Ouais, c'est celui-là. Ouais, celui-là, c'est parti. L'épisode 5, peut-être le dernier, je sais pas. Non, ah. qu'est-ce qu'il est cru oh, C'est le dernier épisode de Mario Galaxy Non Oh là j'ai arrêté de gueuler. Oh même la princesse pas génial pour toujours aux autres. Allez, à la prochaine J'ai encore mettre un peu du monde ah, mon... mon dans ce truc là. Ah c'est mon ami. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé là Mario, je. Veut... Euh, je suis étonné, un ouais. mieux, tu baisses tout, toi. <rire> ah, il a... Ah, J'en rappelle des épisodes, pas que l'époque de Morito. Ah, magnifique. <rire> ça me fait rien, en tout cas, moi. Ah, je dis pas que les gens, ça... Deux, 2, trois. C'est beau. On a bientôt terminé la cuisine. <rire> ok. Course beau contre l'étoile bleue. Eh non, non bah non. Tu sais ce qu'on va faire mon gars On va pas faire ça. Tu passes. Ah, non, on va pas faire ça. Je te dis qu'on va pas faire ça. De toute façon on fait pas ça ensemble, de de là, là, là vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes De quoi on va pas faire ça Vous allez voir, vous inquiétez pas, vous, on va pas faire ça. On va faire autre chose, mon gars. Évidemment, on sera un oh, Regardez-moi ça là. Ouais, ça brillait. Ça pourrait pas être autre chose, non Voilà, oh, on va faire une meilleure étoile. Pas une étoile chiante. On va faire une meilleure. va ah, quand même. <rire> ça va, toi Aïe, hop, bon, on est au bout de moment. Non, je vais mourir. I am die. <rire> mmh. Ça devient rose. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi, ça devient rose maintenant. <rire> ça va, ça Non oh, ouf Oui Pardon. Oui oh, Pardon, excusez-moi. Non, rien excusez Ouf, pardon, c'est gueulé les... Oh <rire> non, non. <rire> Pardon. Il m'a tapé mais j'ai récupéré la vie. <rire> oh c'est aussi chiant que l'autre C'est <rire> quoi cette technique euh, Des preuves pour une porte, ça arrive De quoi Non, ou yeah. Ah. ou ou ou ou Pourquoi ou ou t'as ou ou D'accord, ça sert à rien. Que faire. Regardez, regardez C'est un truc magnifique là, que je veux faire Hop voilà, j'ai ouvert toutes les portes. Artistiquement enfin, le monde. Mais... Voilà, ah, j'ai ouvert cette porte. <rire> alors que le terrain n'est pas encore fermé. voilà ah, là, pareil. Là pareil, on ouvre une porte alors que. Oh, il baisse les mains je oh, crois que les portes sont pas encore apparues. Je suis dans la collab. un peu. Il est content. Wow. Allez. Voilà. Wesh. Oui. Bien. Les portes sont à peine ouvertes. Les portes, ils étaient à peine ouvertes. Je savais déjà où elle était. Étoile. La putain d'étoile. La poil. Ah. <rire> 22 étoiles. Il y a beaucoup de mauvais dans, ce... dans, ce... dans ce, dans ce live, hein. Des amis contre vent et marée oh non j'aime pas cette étoile mais il y a un glitch que je pourrais faire parce que c'est marrant d'ailleurs je pourrais peut-être faire une vidéo glitch super rayon galaxy oh. yes yes qu'est-ce que tu dis waouh on est sur la fusée des taudes oui mmh. non merci je sais comment mais ta gueule <rire> pardon <rire> une fois dans la bulle maintenez. maintien A pour utiliser la bulle oui ça je le sais c'est pas comme si euh... ouais pas en mode portable tu peux faire blablabla, blablabla. oui il y des trucs de dialogue qu'on n'avait pas avant mais comment tu fais ça en mode portable quoi tu aurais un mode portable, déjà mode euh, normal euh, Je te dis pas. Bon déjà c'est beaucoup mieux euh, que sur la Wii, ça c'est sûr. Hein. C'est beaucoup plus facile derrière que sur la Wii que... Ah ouais mon gars, moi je te dis hein, c'est beaucoup... un... peut-être pas par là qu'il fallait passer peut-être. <rire> c'était pas peut-être, c'était sûrement. <rire> Il va pas me respecter sans que Doucement, oui, on l'a la pubule. Ah, Excusez-moi, ça pique. Euh, non, je suppose que tu je... enfin, oui, ça, ça, ça, ça, ça, ça, euh, les trucs Marie oui, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Qu'est-ce <rires> que je dis Oh no. non Non c'est pas ça que je voulais activer. Non mais moi je dis le contraire de ce que je dis. Ah c'est dingue. Je... Non. Oula. La voix de Mickey Non. Oh. Encore une fois. Noooon Oula, Moin moi. moins. Je pensais que je vais mettre en la ou là Ah Wow wow wow du cam du cam Wow Chaud Non, peut-être pas Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, un suis un gamin pour ça que je prends encore ça donc c'est parti, let's go les amis Allez c'est bon j'arrête Donc c'est là du coup euh, le bug justement pour passer directement à l'étoile et pas faire le la technique. Euh, bah, mais c'est à 10 euros 3 donc c'est ultra chaud. Je suis pas suicidé au contraire, d'essayer de faire un bug. Voilà Mario il vole. Mais non mais Mario, ça a abouti Pourquoi t'as fait ça Blum, blum, blum. Mario, t'es un sale con. Oui, voilà ce que... Oui, ouais, c'était ça le glitch. pardon. J'ai vite être gueuler, hein. Oh là, ma voix, la corde. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, bah, bah, bah. Oh. Euh, je suis sûr que, que je me monte la tête hein. à la fin du live, ok? Non, bah, je. T'as bah, écrit quoi toi? Bah, nous avons découvert la le, leur l'enfant, c'est le avancé! Le mec essaie de piquer la roue de Mario, ça marche pas, tu vois, c'est à gauche après. Fait... Comme moi, tu vois. C'est ah, ah pourquoi. Euh, on regarde pas ces lives, hein? <rire> Une usine de vaisseau Ah ouais C'est <rire> complètement pareil! C'est complètement traire Alors, une usine de vaisseaux seule sort, sort contre la flotte de Bowser La flotte Non, non on est dans l'espace, je vois pas d'eau en fait hein. Oh putain Bon, ça a dû vous en passer de mes blagues. Oh. Ah, c'est quoi ce bateau? Là-bas. On peut y aller, là? Oh, oh, oh, oh, oh, oh c'est la suite du niveau, ça. Je peux y aller? Non. Non! Pardon, là? J'ai glitché complètement, là. Je pensais que le jeu, genre, il allait me tuer. Ouah, wow. wow, J'ai esquivé Il faut juste rester tout droit en fait. Voilà What Ça serait pas <rire> ah, J'ai pu rebondir sur les tiers de Bowser Junior. Marlou t'es bizarre. Wesh. Wesh. Tu peux parler Pardon. Ah, Choum. <rire> j'ai vu what pas une pièce là qui apparaît toute seule Mario a fait un truc bizarre en plus il a tourné avec la carapace il a fait l'attaque tournoyante avec la carapace ah. <rire> c'est pour ça c'est quoi cool, ce truc ok si tu veux Mario. Ouais. Ah t'as vu ça, mais bon quand même. Oui, oui. Vous avez obtenu une grande étoile. Bah ouais, une grande étoile. Là. Ah oui. Et en fait, Bonne vacances les amis. Et oui, oui on fait une vacances. Donc tu veux dire aujourd'hui Attends, un de quoi C'est une 3 va quoi Ah si c'est de merde des fois aujourd'hui les grandes vacances, mais vous inquiétez pas <rire> voilà pour certains, pour certains c'est aujourd'hui tu vois je pense euh, directement si, si vous êtes euh, si vous êtes encore au en collège et euh, France, euh... bah oui je regardais euh, les, les stats des, des gens qui regardent mes vidéos c'est des de 13 ans à 17 ans donc c'est des jeunes qui regardent mes vidéos bah voilà donc je peux vous dire si vous êtes euh, au collège et en troisième J'espère que le brevet s'est bien passé pour vous, enfin que ça va pour vous parce que je dis si c'est bien passé parce que c'est aujourd'hui chez nous donc euh, bah c'est aujourd'hui le brevet donc euh, en tout cas dans, mon, dans ma ville donc j'espère que ça se passe très bien le brevet tout ça euh, moi euh, je sais pas <rire> quel bâtard non <rire> ah, non mais je, je, euh, honnêtement je sais pas va faire bah, bah, je suis pas encore à Staten mais bon voilà je sais. Mais pour certains qui sont encore à 13 ans, ça vous souhaite quand même des bonnes vacances parce que peut-être entre nous, c'est peut-être déjà commencé vos vacances, on vous souhaite que du bonheur pour vous. Il n'y a que des bonheurs, c'est la partie. voilà Et vu que chez moi, c'est les grandes vacances, c'est commencé, voilà. Donc, ouais. après c'est si, euh, plus tard je mettrai ma vodka, ça c'est sûr. Je sais pas quand mais plus tard. J'ai rien décor déjà. Voilà, euh, il ouais, a pas grand <rire> chose à montrer. Ah la deuxième musique yeah. meilleur de mon Galaxy. Ah <rire> <C 'est... rire> oh. Ouais en ce moment c'est vrai je suis un peu enrhumé. Euh, je sais pas ce qui se passe avec euh, mon nez là. Euh, voilà depuis quelques jours mon nez ah il reste enrhumé ça je je sais pas normalement il y a dû disparaître. s'arrête il y a un moment de cela mais il n'a pas encore disparu donc euh, bon on verra plus tard Normalement, bon Ça droit aller, j'ai plus mal à la gorge bla bla ça devrait aller vous inquiétez pas ah c'est s'il y a des gens qui je suis sûr que des youtubeurs qui sont encore débutants j'ai hein, encore à, beaucoup à apprendre aussi euh, je parle de maladie après je parle de youtubeurs, hein. c'est change de discussion d'un coup moi. non mais voilà je vous dis tout de suite <coughs> même si je sors toujours autant de vidéos hein, la maladie euh, m'arrête jamais rien peut m'arrêter euh, à part les coupons hein. évidemment je peux vous le dire, hein, euh, ça se voit d'ailleurs au niveau de ma voix, je suis pas. pas enfin, un adulte, Je suis pas un ado, et que j'ai ramassé une vie. <rire> et puis voilà. Bon, bref, assez parlé de brevet, tout ça, fin d'année. Euh, bon, donc, voilà. Maintenant, c'est les vacances. Euh, la plupart des gens, <rire> la plupart des gens qui regardent mes vidéos, euh, sont en vacances. D'autres, non. Enfin, on rappelle parce qu'ils ont le problème, voilà. Bon bref. Moi, euh, pendant les vacances, il y aura beaucoup plus de vidéos qu'avant. Donc hein. Comme euh, l'année dernière. L'année dernière, genre, c'était début de ma chaîne. Putain. Même le juillet, hein. Non, aujourd'hui, on est au juillet, d'ailleurs. Hein. Et, évidemment. Ah, et, par contre, euh, l'année prochaine on verra plus tard pour les vidéos On verra hein. si j'ai vraiment le temps de prochaine. c'est peut-être chaud à... enfin, je vais faire des vidéos euh, régulièrement comme aujourd'hui en ce moment mais je pense que je vais en faire encore régulièrement des vidéos euh, c'est juste que euh, je suis plus occupé du ça mais bon pour l'instant là c'est les grandes vacances donc euh, j'en profite pour les grandes vacances pour faire des vidéos Enfin, euh, pour en faire plein même des lives hein, non, je pourrais refaire des remarques en 64 en vidéo genre marrant 64 quoi. tiens euh, j'ai une remarque en 64 que je connais déjà j'ai déjà vu un SP dessus hein, merci euh, euh, hein, aux incarnates, du coup et grâce à eux j'ai découvert euh, grâce aux incarnates, j'ai découvert un euh, si vous reconnaissez euh, dans une vidéo et, toi, voilà. Et ben, j'ai. Grâce à eux, j'ai découvert. Euh, Mars64 Star Road. Voilà. voilà. J'ai encore une ROMAC à faire lui. Euh, Mars64 Star Road. En fait, Mars64 c'est fini. J'ai l'impression que c'est fini maintenant. Il y a plus grand chose à faire sur Mars64. J'ai fait les romans les plus connus du euh, monde en entier en fait, euh, 64 Randomizer, Chaos Edition, et voilà. Et à force, quand on est en rond sur Chaos Edition, et puis voilà. Maintenant, c'est les autres euh, jeux Mario. Les plus nouveaux aux anciens. Et voilà. J'ai je... je... un peu nouveau en ancien je sais qu'il y a Mario Striker Football euh, Battle League qui est sorti euh, pas si longtemps que ça Et je le ferai quand je l'aurai acheté <rire> tous mes jeux sont pas gratuits hein, un bah, Galaxy, je oui parce que bon moi je fais des jeux sur les ROM pour moi bon je peux pas trop en parler là, euh, les et tout ça. Ouais, voilà, émulateur, tout ça, c'est un peu, voilà. J'ai pas le droit d'en parler ici. Enfin, je dis ça, mais, je suis sûr, je vais pas me faire monétiser. Je... De toute façon, voilà, j'ai pas assez d'abonnés pour me faire monétiser. Vais... Voilà. Même si, il y a certaines vidéos que j'ai des réclamations, je vous dire les réclamations que j'ai, c'est à cause des musiques que j'ai sorties sur les vidéos. Non, mais les musiques de jeux vidéo, hein, aussi des musiques connues, hein, hein, évidemment, mais aussi des musiques de jeux vidéo, par exemple, après j'ai fait Mario, euh, euh, non, de quoi euh, Sonic Mania, et genre j'ai une réclamation sur la musique Green Hill. Sérieux, j'ai vraiment eu une, une réclamation sur la musique Green Hill, le premier niveau. C'est une réclamation de Sonic the Hedgehog Qu'est-ce que tu me racontes sur les dernières vidéos de Sonic? J'ai pas eu cette réclamation de merde. Non, mais j'ai pas compris. Ouais, ouais. Bah ouais, écoute, euh, YouTube, euh, hein, J'ai font des réclamations comme, euh, comme ça, en euh, chante, hein. Bon, bien. Bon, alors, juste genre, euh, le mec a fait cette musique, a vu ma vidéo. il ouais, a ma musique là! <rire> Je pense pas que non, je, je rigole, mais je pense pas que c'est vraiment pas comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, t'as grave. Non, je pense pas que c'est vraiment pas assez comme ça. Hein. Je pense que voilà. Ah, c'est bon, toi. C'est pas grave. C'est pas la suite du niveau ça pareil pour euh, par exemple un jeu qui est sorti que tout le monde en parle en ce moment c'est le jeu euh, je veux bien de parler de, aussi de Poppy Playtime c'est un super jeu franchement j'ai je regardé euh, un live sur, euh, bah, voilà, sur ce jeu sur le chapitre 2 et, ce, et sur le chapitre 1 en fait j'ai regardé tout, tout. j'ai tout regardé genre chapitre 1 chapitre, chapitre 2 et euh, et puis voilà. J'ai regardé tout le jeu et même euh, je encore des vidéos sur euh, quoi sur le chapitre 3 et tout ça. Sauf que ce jeu il est payant. Et on m'avait dit, enfin pas forcément à moi, mais on, on, on nous avait dit que le jeu, chapitre 1 de Poppy Platinum, serait gratuit. Donc moi j'étais voix. Et évidemment c'était faux. Enfin. Euh, faux, c'est pas le gars hein. j'en veux pas au, au mec qui a dit ça. Je pense qu'il y a dû voir ça sur internet ou un truc du genre, ou son site officiel, mais en aucun moment le jeu était gratuit. Et du coup, je, je vais aller voir pour faire une vidéo ensemble, pour voir comment il est le jeu. Voilà, ça changera je des jeux habituels, de Mario, tout ça, tout ça. Ça fera un jeu d'horreur en plus, parce que les jeux d'horreur, je vous rappelle, c'est Sonic.z. Euh, Sonic. Sonic. Sonic. Voilà. Mais bon, voilà. Revenons oh, bon sur mon regard. Cette musique me dit quelque chose. Ah, c'était utilisé dans mon dans, dans mon Candyland. Ah, c'était. Voilà. Je je parlais beaucoup aujourd'hui. Non, mais avec, du coup. Je suis là, mon gars. Je peux foncer dans tranquille. Ouais. Oh le lapin, il est là. Aïe, il sorti, ça le con. Mais putain, dans ma sous pour la perdre euh, la vie. Ah Mais est tout sortir toi. Vas-y, c'est là, tu tapes des pièces. Voilà. Attends. voilà. faut que je tape. C'est quoi ce cri, oui Voilà. Ok, on y va! Il y a que 20 minutes de live! C'est simple de jouer, c'est tout. Oh. Yeah! Je range mon cul en français. Ah. C'est pesant, celle-là. Hein. Moi, là-dedans, c'est dans la galaxie. Il nous faut juste 60 étoiles pour t'amener le jeu. Et également faire tous les boss. Je faire tous les boss, c'est suffisant et on a 60 étoiles. Ou bon. quoi Non, non. On va quand même faire le mode c'est d'étoiles pour arriver à 61 internautes. Ah, oh, le monde est pas terminé, le mais... mot. Mais moi je vais dans un monde. On est quand même dans l'étage. Hé euh... hey, le vieux euh, Ça va toi Je suis pas plus grand que toi mon gars Ça va le vieux Mario il est vieux Ah ouais, mon gars Mario il est pas si vieux que ça, je te dis tout de suite, il n'y a que 35 ans dans le en c'est pas vu manger j'ai mon père déjà Mario t'as il y a autre chose, t'inquiète Mario, t'arrêtes de nous dire que Mario a 70 ans encore hein, enfin ah, pourquoi il y a pas dans le reflet il y a rapide de vue bah rien, il reste calme hein. <rire> c'est pas tout le temps le cas On hein. traite de vieux tranquille moi ça vous traite de vieux des fois euh... moi ça arrivera pas mais bon pourquoi c'est mon tête d'enfant hein oui bon pour mon cas actuel oui aïe par à moi ah. ouais je parle même pas là on ouais, est pendant 20 minutes ça y est je parle plus ouais. ah, franchement serait bien que vous partagez aussi les vidéos la première personne qui regarde la vidéo partagez la s'il vous te plaît mec si tu regardes la vidéo partage -le. ça ça va c'est partager par exemple que vous partagez ça sur euh, les réseaux sociaux. Et vous commandez ça à vos amis. Par livraison ou par chez eux J'ai <rire> <C 'est> rigole <rire> Comme si on pouvait livrer une, une vidéo par, euh, par sympathie. sympathique. Encore un mot que Mario va affronter, putain que j'allais tomber hein Non c'est musique des ah boss ah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oui Allez Mario casse-moi ce truc en verre et prends le feu de glace pour chivrer le sol et pour euh, glisser sur le sol voilà par contre oui, oui. Quand même, animément La voix, ah euh, la voix. En français de Mario, bien sûr, évidemment. Oh, mais bien oh. Mario, il n'y a pas eu Je trouve quand même, euh, <rire> <rire> Je trouve quand même bien, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'étoiles. Pourquoi on n'a pas, euh, pas fait que <muches> <muches> Non, vraiment, on n'en fait pas beaucoup à chaque fois. On en fait une heure par, euh, par, euh, par épisode. Ça c'est enfin, combien ça 33. Ok, parti. 33. Hein. Euh, chemin de lave au puits des glaces. Moi j'ai une glace au chocolat. <rire> Putain, avec la face celle-là. Une glace au chocolat. Il n'y a pas de goomba. Le Gumba est gelé. Tiens. Ah si. Excuse-moi. Non, derrière, qu'est-ce que tu fais? pas besoin oh, de ça. Allez voir. What? Bah, lui il courait. Il courait à l'over, vous avez vu? Putain, c'est pas que je ne fais pas tout le temps. Allez chemin de glace, de feu pardon. Là Mario peut plus faire plus de patinage artistique Sans patin Mario peut sans patin. Je sais pas pourquoi dans Mario et Sonic Olympique ils font des patins pour faire ça. Oui. Voilà, on pense que toi nous. Ah, lui, de feu! Mmh. Oh! Vous oh. oh. avez pique Yes! Attends, je vous concentre. Voilà! <mimique> qu'est-ce que, que j'essaie de faire. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ah J'étais dans un truc là. Euh, je m'endormais un peu. Ah là il y a un bug Un bug ah, marrant. C'est pas ça. ah y tombe. Eh merde, j'ai visé trop tard. Attendez. C'est un bug, surtout là, j'ai touché le machin. Allez, tombe Ah j'ai pas visé, c'est une blague <rire> bon ça ça, ça ça a pas changé, mais bon, quoi Je suis comme un débile ou quoi enfin je sais pas comme ils dit comme oh, bordel et voilà ça fait un feu comme ça si vous regardez hop oh, bah bah vu, ça fait un feu regarde ça fait mais il y a moyen de faire mieux ouais je me rappelle plus comment plus avec marrant. regardez si vous prenez la fleur de feu ou bon, un bug en plein lève allez si vous prenez la fleur de feu vous faites tomber ce gars là, vous tirez sur où il est tombé et ça va faire une blague comme ça à l'infini. Voilà. Salut <rire> bug Ça fait bugger Mario Sonchain Galaxy dans. Ah oh, je un jeu J'ai ça. là bon. de parler des vacances si on parle de Mario Galaxy là. J'adore faire ça. Imiter Mario c'est. j'adore faire. Comme vous voyez dans les vidéos fond vert ça fait un Mario, t'as pas de Mario. Allez, toi! Allez, on y ben. va! Mm, mm, mm, je mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, je c'est bon, je m'insulte moi Il a rien de méchant, Ça Oh oh oh ça oh, c'est étoile. Oh on est une étoile bonus, mais qui est trop bien. C'est l'étoile versus. Euh... Okay. Attendez. Attendez oh, mmh. deux Je de... pas l'avoir. 3, 2, 2. Devance ton double au pays des glaces. Ton double, hein? Oui! J'adore ton double. Merde, j'ai pris un screenshot. Oh, Mario, il est à l'envers. C'est c'est C'est une étoile bonus. C'est une étoile abonnée et plus. Ciao, mais laisse-moi tranquille. Oui. <rire> mmh. calme toi. Cette fois-ci Mario il a pas de tournée genre lui-même. Ça se c'est vrai. Attention. Attention. Wow. Attends. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais. 29 étoiles, donc du coup, c'est une étoile gratuite euh, comme ça. Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois, ça sert à rien de sauvegarder en plus. 39 minutes du live, oh, oh, oh, oh. on a encore beaucoup de temps devant nous là. donc c'est parti! Allez, porte de merde! Allez! Mais franchement, non, franchement, ça pourrait m'aider. Franchement, si vous abonnez à la chaîne, parce qu'il y a plein de gens qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés, mais. Euh... Oui, il y a plein de gens, ça se voit. Hein. <rire> non, c'est que c'est parce que je suis encore débutant. Il hein. encore que j'apprenne au niveau oh, YouTube. Mais si vous pouvez partager les vidéos, si ça vous plaît, on pour aimer m'aider énormément. Oh, bon, je t'emmerde, en voilà. tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il fabrique oh, oh. Ouais tu as accéléré là C'est bizarre, comme si c'était une voiture Ah là il y a un bruit encore. Mec il va faire la liste de bugs. ou ça se passe comment euh, Ouais peut-être. Yeah Ok, donc ça c'est de le l'eau glacial, c'est ça Uh il va faire des trucs. Comment là la Ah oui non allez après c'est vrai. c'est Faut attendre que l'eau dégage. Et voilà, c'est sur les portes. Et là, donc là, on a un bug à faire. Mais d'abord, on trouve ça du tout. Faites ce saut. Vous allez ici. Bon, ouais, vous allez ici, quoi, mais sauf que là, je viens de rater. J'ai envie de vous montrer ce bug. Il est magnifique ce bug, en franchement. Vous allez ici. Ah, il ah oh non, faut pas faire de rebondis murs, hein. Ah c'était prévu ça. Donc, on puisse pas faire des rebondis murs. Merde, fait trop tôt. <rire> le triple saut. -so. Ah oh, non, le triple saut, -so, faut pas le faire trop tôt. Bon, j'irai essayer une fois et après on y va, ok Ouais, on y va, du coup. Je vous montrerai dans une vidéo spéciale, C'est un des des moins faciles. Comme ça qu'on fait nous une... What Allez Mario, va dans le truc Ah bah on refait la course en fait sauf que là on peut prendre son temps. Don, don. Regardez c'est la même chose qu'on vient de faire avec Shadow Mario, sauf que je merde. <rire> sauf qu'on est tranquille, on peut faire la course comme on en a envie. <rire> sauf que je meurs. Ça <rire> là voilà, c'est pas mal. Pam pam pam ça c'est bon ouais ouais What? marie accélère ralentis là Mario, le 5 5 3 étoiles ici. Cuisine, oui, il y a aussi mon sang. Non, cette ça, fois-ci, ça, je ne regarde pas, je ne regarderai à la fin du live. Quand on a rien fait. plus c'est quoi, comme galactique. Oui, je l'entends ici, tu vois. Je l'entends dans le truc des là. Je l'entends une étoile. Évidemment ah oui, ah, ah oui, il y a des acteurs secrets qui restent. Ah oui c'est ça. Ah oui en fait il est copié je sais pas pourquoi. Ouais. Oh. Ah mais non merci Bon non. Il gens, est pas le monde là. Je ne sais pas s'il arrivera à la fin oui je suis bon ah, merde. bon bah tant pis on n'aura pas les toits secrètes on aura les tournes d'armes on a Tu t'as tué la forme par bah, j'ai objet faut pas faire un glitch ou je sais pas quoi on un lieu, je de le oui l'étoile secrète faut tuer le champ doré avec une étoile on récupère avec les grosses pièces voilà parce qu'il y a un champ doré qui ouais. est là, le champ doré faut tuer avec une étoile qu'on récupère avec les grosses pièces que j'essayais récupérer c'est ça, c'est ton secret Moi, Je j'ai pas réussi ça se changera de musique ouais. Putain, non, on a pièces C'est Bon Mario fait plus des bruits bizarres, des trucs bizarres à l'école de photo. En fait il, fait il aime bien faire le tour du cave quand il arrive une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme. Puis les, les... Ah ça a résonné, Merci. et tout. Quand j'ai la même voix ça fait euh, un peu bizarre. Ah oh, putain je vois pas les composants On comparez ce Yahoo par euh, un vrai Yahoo de Mario contre le mien et a... je termine faire... Yau yeah. <mix> Voilà maintenant vous comparait euh, avec un autre Yahoo d'une temps en après fait. Il faut juste ça, un Yahoo Mario, un logiciel de montage, vidéo pad, chercher vidéo pad, hop, oh. sur l'ordinateur 4, va trouver. Il y un téléchargement du tout. Salut, ça va les gars Oh, désolé, je t'ai tué, moi. Ah bon, bah, il peut, il peut plus dire, oh, c'est pas grave, t'inquiète. qu'il est mort, il peut plus rien dire. Il est mort, en vrai, je dégaille. Je... Ah! Pardon, excusez-moi, monsieur Moumba. C'était par là. Oh, ok. Je vous ai tué pour rien. <rire> oh là, j'ai cru que j'allais mourir, je suis. Oh non! Oh, mais là! Ma faim! C'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait euh... oh, non, de marier barrer, monsieur? Euh, pardon, j'ai pas besoin de faire ce truc. Les de Mario. Attendez deux secondes. Excusez-moi, c'était un peu, un Oui, C'est du jeu, pas, du coup, Ah, bah, vous avez trouvé. Ah vous voyez ces chiens. <rire> je ne sais pas nettoyer maintenant. No. Et non je ne regarde pas Je vais extrêmement regretter Mais non, je suis regardé tout ça Il sablonez Sabloneuse, oh <rire> ça, a, non sablonneuse. Il sablonneuse Ouais, ouais, ça te un euh... Ah oui, pardon. Ah, alors, mes vents du désert. Putain, ma voix sèche. Putain, j'ai pas apporté mon eau. Chef, il a voulu m'attaquer lui. Non, mais il Je me rappelais pas ce niveau que c'était pas. Bah, je me rappelais pas, c'était celui-là. Ce je me rappelle pas que j'allais mourir. <rire> non, eu... J'ai failli crever. Bah, évitez de faire des grands points de Il faut éviter. Voilà, pour prendre le tuyau. De chanter comme une grosse merde. J'ai trop c'est moi-même. Ben. Oh. Oh. Il y a une boomba. J'ai fait tomber, je pense. Mais n'arrive mais. a à Genre, il m'a vu. mais arrête Un de ces derniers n'importe quoi tu m'a pas Très envie de passer par là. Oh ouais. <rires> What? Non, <rire> il est resté sur le sol. avec le grand parle. Bah, t'étais vraiment obligé de passer par là. Ah non, fallait passer en bas. Ah, quel con, <rire> je viens de mourir. <rire> Et je me marre en plus. Ah oui. Tu sais, il faut passer normalement. Bon il fallait passer par là. Mais oui C'est n'importe quoi là Par contre toi tu m'as fait mal. as mal en tout cette Merci pour une caisse Les trois pièces. Très bonne idée hein. Mais ouais je fais des trucs bizarres. Ah d'accord, c'est juste pour ça. Hein ouais. J'arriverai pas à refaire le bug que j'ai fait. Ah. ah une fleur de fou Ouais mon gars. Avant, peur toi, en vrai ta fleur de feu tu m'en rappelles Oui c'est bien ce que je disais il faut bien me dépasser Oh là je ramasse aucun fragment d'étoile ça vrai je viens de ramasser un fragment d'étoile et là bah, où cette étoile ah c'est lui je viens d'avoir <rire> allez mario je ne pas savoir où il vient d'où mais pour oh, quelques minutes quelques secondes il vient directement sur mario et on sait pas où il vient en fait oh, oui. Ah d'accord. Alors, alors alors non, non je l'ai pas touché. J'ai non. Ah c'est juste pour avoir des fragments ah, okay. Oui bah oui on peut faire des remous de murs par radio. Tu prends dans ton lit quoi. Mais ça n'est pas rien ou... qu'on va en faire. Voilà. Putain. C'est chiant, chiant je viens de tomber. <rire> C'est haut Je me demande pourquoi mais pourquoi je t'ai pas assez haut c'est comme ça Parce que je descends non Tant pis, je suis revenu Oh y'a un peu de monde qui sort de nulle part <rire> Non mais sérieux J'ai encore rien soir de... ah. Un fragment euh, qui est vu du de, de... Bah, de nulle part. C'est bon, on n'a t'as tu as faire des trucs bizarres. Ce sera peut-être la dernière étoile du de Soleil, ou peut-être. Ah, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Non Mario. Ah non non bon, oh, peut-être pas non. Non, je pas envie de faire un live trop longtemps à chaque fois parce que. Ah parce que comme ça, c'est du. Bientôt voir ça. Yeah Bon voilà si j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter le live. Donc voilà. C'était la dernière étoile. J'ai envie d'arrêter. Pas grave, il aura reste à 30 étoiles pour la prochaine épisode. Oh non non allez non allez non vas-y vas-y on va jusqu'au boss au moins on fouille on fait le boss et après on s'arrête là ok ça vous va bon on fait ce monde là et après on s'arrête là ça vous mouvement sans fin c'est parti pour cette étoile Yes Ah oh, je suis... ah, Ouf Ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce <rire> qui passé quoi là Bah ben, c'est passé que je, je peux faire une Non c'est passé quoi là Je suis pas mort ou je suis mort J'ai pas compris. Et ça non plus hein ça Ça c'était une armari. Euh ouais non, on passe ça possible partout, je pense. Normalement, le, ce truc-là t'es pas censé mourir euh, comme ça. Mais, euh, mais pourquoi pas, en vrai, euh, une note, hein. ouais. Mais comme. Je sais qu'il y a un truc en arrière, il y a voilà un champignon et un autre le là, mais j'ai pas envie d'aller chercher. J'ai vraiment pas envie de toute meurs Je vais faire le boss. Ouais, c'est Oh, oh je suis au boss. Si je reste pas trop longtemps aussi. Putain, je prends la carapace pour rien. Putain. Ok, il me reste que je suis dans le coffre. Et j'ai bien fait la prendre en dernière, du coup. Bah, lui, le carapace des jeux. Ah, elle est là, la coquille. C'est caché, j'étais aveugle, mais <rire> oui, c'était un morceau d'étoile qui était dans le sable. Un morceau d'étoile bleue, ouais, c'est l'étoile normale normal du sprite jusqu'à nous attend Ah non, il m'a demandé tout en plus. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, n'importe quoi tout à l'heure. En vrai, il fait pas de temps de job. Ah non, il est là, allez hop. Mm -hmm. Yes Pardon, je vais tomber. Oh mon dieu Mais encore une fois Mais j'ai trop de la balle Il y a encore trop de la balle. Hop là. <rire> toi, elle est juste là. Ah oui, c'était toi, on l'a rempli, mais chronométré. Ouais. Comme dans son Sérieux, Mario, sa copie Sonic. Il est sale En plus, ces morceaux, ils volent. Euh, oh là là là là. Côté, mais là aussi, on doit se dépêcher. Bon, on n'a pas le taille. On a le taille. Ouais, ah toi, c'est toujours vivant. Parce que, oh. regardez ça. Si tu fais un très peu saut. -so, oh là Ah ouais Une minute pour faire un poste non non du coup je vais prendre un petit peu plus de temps, vous inquiétez pas. Oh yeah, pour sur une de repérée Mais c'est juste Bozar en fait, on va juste affronter le Bozar, c'est tout. Oui, on va se sauvegarder. Bonne. Il ne reste plus qu'une étage d'intérêt au Ah, c'est bon. Que j'ai galéré comme je t'ai dit. Ben ouais, vraiment regardé. Quand je l'ai fini ben, hein, J'ai jamais terminé à 100% pour contre. Sur la. Bah, sur la Switch, ça console, magnifique. Mais j'ai terminé le jeu à 100%. J'étais tellement à fond, tu vois. Oh, tout le monde a fait ce jeu. avant faire un display. Oh. Mais oui, tout le monde a fait. On va faire un display, tout le monde l'a fait. Hein. Là, faut être ici. Non, voilà. <rire> miaou. Ouais, Mario fait le chat, miaou. ah il a fait... Yaou. Yaou. Yaou. C'est horrible. Oui, parce que... Ouais, c'était un peu dur. Un, un peu dur. Si vous parlez un, un peu dur, un peu petit, de... mais oui, oui, mec qui se il Et à hey. ah gueuler, waouh wow <rire> quand je dis à gueuler, je vois le truc à la bite défilant devant le jeu parce que je sais que j'allais mourir. La bah, vitesse que je, je viens de parler là. Yahoo, Yahoo. Yahoo miaou, Bah <rire> le petit chat miaou, Tu pas dû faire Niaou <rire> Tu vois ici, hop, tu vas ici Bah en fait tu dois aller là Et moi quand j'étais petit j'ai resté au dessus Comme un con Et moi je faisais pas ça comme un débile Je sais pas ce qu'il y a foutu là Mario Et là je vient de mourir <rire> Oh, je suis relou, c'est. Oh là Oh là oh, oh, oh, mon gars oh, Comme t'avais pour son oui mon gars Non c'est l'autre cache ah, ah ouais Les touches sont inversées bordel Arête, Arrête, arrête, arrête, Marie On va faire des sous normales. Non, non, non, non C'était pas moi Oh Perdu Oh non, finalement, on va peut-être pas faire le niveau! Oh, si, si, si, on va peut-être le faire si je suis... j'arrête de faire des conneries. Un saut suffisant, bah oui. Un saut normal suffit. Oh, je fais du tout. Arrête de faire le chat. Arrête de le chat. Après 50 essais tu que j'ai compris que voilà, et là faut aller là, et là faut aller là, là faut se dépêcher, faut aller là. Et voilà. C'était pas compliqué. Par contre, je vais éviter de faire ça parce que si je vais trop loin, je meurs. pas besoin de Je vais faire ça. Le développeur, tu voulais... il voulait que. Que tu les libères. Il est même pas libéré. Bah oui, je suis déjà là, Mario. Euh, Bowser. <rire> si je me trompe sur les personnages, ça va pas aller. hein Je sais plus c'est quoi, Mario. Faut que je vous découvre ça. Au moins goûté Oh non. moi c'est bon ça c'est le dernier étoile du jeu non euh, non non pas du jeu ah, j'ai foncé sur Bowser j'ai rien eu les moments où je joue en plus raté ça le fichasse attends ces flammes le touche ça lui fait rien c'est quoi cette alors ça lui fait quelque chose non Vas-y, je me suis fait toujours le tour, mais du coup il recommence. Ah non, non. Aïe, ah, je suis pas en merde. Bon, <rires> il a cassé la vitre la avec son gros cul là. Je suis en merde. N'en fais pas 4 C'est un temps. Là, je mets sur le cul main moi je reconnais bien là mon ennemi juré enfin cette fois c'est trop tard pendant que nous faisons je joue ici mon plan touche à son but dommage pour toi, mario en fait, je lis les dialogues enfin fait, je lis les dialogues dans mario Ouais, genre, plan. Je suis en plein temps et je vais me baiser de ce qu'il veut Mario <rire> Débloquer va 20 dernier monde. Ouais. On fera ce monde la prochaine fois. Et voilà, parce que là, on va s'arrêter là, quand même. de l'univers il nous reste 26 étoiles pour les prochains épisodes Allez chercher donc euh, voilà je vais sauvegarder et je vous dire merci d'avoir regardé suivi ce live jusqu'au bout et à prochain et, euh, et merde et à bientôt pour prochain live une prochaine vidéo ciao les amis partagez ce live les vidéos prochaines